Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis Anne-Laure Nicolas, la cofondatrice et la coordinatrice de léco du bois du Bard à Méjonec, dans le Cres-Braise, le centre-Bretagne, pour ceux qui ne parlent pas breton. <rire> Euh, je suis là ce soir pour parler d'un sujet que Gabrielle m'a proposé parce que je crois que je le remettais un peu souvent sur la table euh, au niveau des, des oasis et des colibris euh, avec, elle m'a demandé d'intervenir avec tout mon bagou. alors je, je, on n'en a pas parlé de la définition du tout bagou, mais je voudrais bien qu'on en reparle quand même euh, c'est la place en fait des hommes euh, dans les oasis, alors les hommes pas avec un grand H, hein, parce qu'on les tous mais avec un petit H voilà, alors, mais tout de suite ne pensez pas non plus euh, hein, L'imagination, je la vois galopante là tout de suite. Hein. Euh, C'est un sujet qui est important pour moi parce que je suis fondatrice d'un lieu. Et parfois, je me suis sentie seule en tant que femme, en tant que créatrice. J'ai discuté de ça, notamment, il y a un peu plus d'un an et demi, où euh, sur notre lieu, on a organisé les premières rencontres régionales de permaculture et des transitions, où en fait, il y avait quand même beaucoup de femmes, mais qui ne se sentaient pas à leur place, ou en, en tout cas, comment trouver leur place donc en discutant comme ça, euh, les mois passent et je reçois aussi une doctorante euh, de l'université de Lyon en philosophie qui fait sa thèse sur la permaculture en tant que philosophie de vie et qui m'expliquait, elle son point de vue, parce qu'elle elle a fait le tour de beaucoup d'écolieux, oasis ou pas, en France et en fait elle me disait « les seules personnes qui acceptent de me recevoir et de témoigner ce sont des femmes, les hommes eux ferment les portes ou n'ont jamais le temps ». Elle a remarqué aussi euh, que dans un film qui s'appelle « L'éveil et la permaculture », il y a énormément d'hommes dans le film, on voit très peu de permacultrices françaises, et en discutant avec le réalisateur, elle me partage que lui-même lui fait la réponse « on n'y a pas pensé ». Donc euh, je pense que ces, ces échanges que j'ai eus depuis des mois par rapport à ça, euh, on le vit aussi dans nos oasis aujourd'hui qui sont des lieux de transition, de changement de vie de changement de paradigme. Euh, c'est aussi remettre en question la place du féminin et du masculin sur nos lieux. Et euh, si on regarde l'échelle macro, on le voit aujourd'hui dans les médias. Euh, alors moi, j'appelle ça un peu les têtes de gondole et euh, je suis désolée, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est juste des constats factuels. On voit beaucoup d'hommes euh, médiatisés, Cyril Dion, Arthur Keller pour ceux qui connaissent. Euh, ce soir il y a Marc qui intervient, <rire> je suis désolée pour lui mais, voilà, Je ne les connais pas mais c'est des personnes qui prennent beaucoup d'espace Ce n'est pas en termes de nombre ou en termes d'équité en fait C'est juste de dire où se trouvent les femmes aujourd'hui On voit un peu Vandana Shiva, Greta Thunberg, tout le monde l'a entendu parler Mais finalement après ça reste des choses très intimistes et tout ça Les femmes on les voit très peu dans, la, dans les médias, en tout cas nationaux aujourd'hui euh, et du coup, on le retrouve sur nos, notre échelle micro, à nous, sur les oasis. Moi, ce que je vous invite à, à réfléchir ensemble ce soir, c'est comment faire pour que nous, les femmes, on se sente plus légitimes. Parce que moi, pour être là ce soir, ça fait un an et demi que je réfléchis, que les amis qui m'entourent me poussent à faire ce que je fais, et m'encouragent à témoigner, en fait, et à et essayer d'autres façons de faire. Et si je n'étais pas entourée de tout ça, qui me manque, mais c'est de me sentir légitime et d'être aligné avec qui je suis et ce que je fais en fait. Mais aujourd'hui, voilà, il a fallu que je fasse un pas pour avancer vers vous. Et aujourd'hui, ce que je constate dans la plupart du temps, de manière inconsciente, les hommes ne nous laissent pas la place aussi. Et je pense que c'est une sorte de danse entre eux et nous où chacun doit avancer ou faire un pas pour reculer, pour qu'on puisse avoir cet équilibre et chacun trouve sa juste place. Donc, dans tout ça, moi, après, sur le cercle, je, je vous invite à échanger sur, sur cette place aujourd'hui des femmes avec un grand F, ou plus, fait, ou plus largement de la place du féminin dans la transition, mais aussi sur nos oasis. Et comment rééquilibrer, même en chacun de nous, la place du masculin et du féminin Parce qu'au-delà de, des genres, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas que le, la bi, binarité homme-femme, mais c'est aussi en chacun de nous, quel que soit notre genre, d'équilibrer notre, notre féminin et notre masculin. Voilà, je ne sais pas au niveau timing comment je suis. <rire>